Du côté de la Mésopotamie, le printemps de 1916 voit l'affrontement des soldats ottomans et ceux du corps expéditionnaire britannique, formé en grande partie de troupes coloniales indiennes. Dans la ville de Kout el-Amara, en Irak, les Britanniques se trouvent encerclés, si bien que la ville finit par se rendre au mois d'avril. Les quelques 12 000 survivants du corps expéditionnaire britannique malades, épuisés et affamés sont faits prisonniers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 Pendant combien de temps encore les civils et les militaires vont-ils pouvoir tenir? Est-ce qu'on va accepter en 1917 des sacrifices aussi lourds que ceux de 1916? Bon allez, on se laisse là-dessus, la guerre étant loin d'être terminée et je vais aborder dans le prochain épisode l'année 1916 et ses grandes batailles de matériel. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ça, ben dites-le nous, laissez-nous un commentaire ou mieux encore, ben abonnez-vous à la chaîne parce que ça nous aide vraiment et ça nous dit que vous aimez ça. Donc, je suis Laurent Turcot puis je vous dis à la prochaine pour 1917.